Bonjour, c'est un grand plaisir de vous présenter notre département de neurosciences fondamentales et bienvenue à cette visite virtuelle dans notre département. Nous sommes intéressés au fonctionnement et aussi au dysfonctionnement de, euh, du cerveau. Nous utilisons différents systèmes modèles, nous utilisons la, la mouche, les souris et nous pensons que c'est très important d'avoir des collaborations très fortes avec les cliniciens. J'espère que euh, après que vous avez euh, écouté tous les différents sujets qu'on a dans le département, vous devenez plus en plus intéressé à connaître, à mieux comprendre comment notre cerveau euh, fonctionne. Et euh, un jour, peut-être, vous allez venir nous voir et travailler avec nous. Bonne chance pour votre futur. Je m'appelle Christelle Schaffer et je suis doctorante dans le laboratoire du professeur Neukom au département des neurosciences fondamentales. Dans son laboratoire, nous essayons de comprendre comment les neurones font face aux défis auxquels ils sont confrontés et s'ils ne sont pas capables d'y faire face, comment les neurones meurent. Contrairement aux cellules de notre peau ou à nos muscles, nos neurones ne sont pas capables de se régénérer. Cela signifie que les neurones de notre corps sont aussi vieux que nous. Étant l'un des types des cellules les plus abondantes dans notre système nerveux, les neurones sont responsables de notre comportement. Lorsqu'ils sont en bonne santé, ils communiquent entre eux ou avec d'autres cellules. Mais malheureusement, ils sont aussi constamment mis au défi, soit par l'environnement qui les entoure, soit lors de maladies, soit durant le vieillissement. Nous souhaitons comprendre comment les neurones meurent et comment ils dégénèrent. Pour répondre à ces questions, nous utilisons la drosophile, une mouche des fruits qui possède de nombreux points communs avec nous. Bonjour, je m'appelle Arnaud Lalib et je travaille dans le laboratoire du professeur Manuel Mameli ici au département des neurosciences fondamentales. Alors ce qu'on fait dans le laboratoire, nous, c'est qu'on étudie comment le cerveau fonctionne. Et pour faire ça, on utilise un modèle animal qui est la souris qui a un cerveau très similaire au nôtre même s'il est beaucoup plus petit. Mais en même temps on a des techniques qui permettent d'enregistrer ce qui se passe dans le cerveau de manière beaucoup plus précise que ce qu'on peut faire chez les humains et c'est pour ça qu'on utilise la souris. Alors d'une manière générale on étudie euh, la dépression ou en gros l'état de motivation euh, et comment c'est géré au niveau du cerveau. Qu'est-ce qui fait qu'un matin on se réveille et on a plein d'énergie Et qu'est-ce qui fait qu'un autre jour on se réveille et on n'a pas envie de sortir du lit et euh, pour faire ça, on étudie précisément l'activité électrique du cerveau. Donc, on a plein de techniques différentes qui nous permettent d'enregistrer ce qui se passe dans le cerveau d'une souris qui est en pleine forme ou d'une souris qui serait un peu déprimée. Par exemple, ici vous avez un exemple d'un setup qui nous permet d'enregistrer l'activité électrique des neurones dans une préparation en tranche. Donc on maintient artificiellement les euh, cellules du cerveau, les neurones, en vie pendant une journée et ça nous permet de faire des enregistrements. Ce qu'on peut aussi faire c'est qu'on utilise des souris euh, vivantes et en bonne santé et on a euh, des, des stratégies qui permettent d'enregistrer l'activité électrique des neurones pendant que la souris est éveillée et euh, peut effectuer toutes sortes de tâches de comportement par exemple manger, interagir avec euh, ses partenaires ou bien euh, des différentes tâches d'apprentissage. Et Toutes ces euh, méthodes mises ensemble nous permettent de comprendre comment l'activité du cerveau génère euh, la motivation et euh, l'état général de la souris. Euh, salut, euh, toi le gymnasien, Alors, je m'appelle Nadia, je suis euh, du groupe Chaton. Et euh, en fait, euh, dans notre laboratoire, euh, on est vraiment intéressé à l'énergie dans le cerveau, de façon générale, et le métabolisme. Et en fait, euh, ce qu'on trouve super intéressant et ce qui est assez cool en fait, là-dedans, c'est qu'on euh, utilise euh, un système, ce microscope, et euh, on utilise en fait un modèle animal, la souris, mais non seulement en fait on peut aussi utiliser l'humain et euh, ça nous permet de faire de la recherche fondamentale mais aussi en fait dans des cas de pathologie. Ici aussi on voit comment est-ce qu'une cellule peut être excitée, etc. Et, euh, et en fait euh, pour ça. On euh, utilise, comme je vous ai dit, ce microscope et on a des pipettes très petites qui nous permettent d'aller dans la cellule et d'avoir un contact directement fait avec le neurone. Et ça, on le fait grâce à cette petite manette de PlayStation que je trouve géniale. Donc voilà. Donc, euh, je vais faire de la neurosciences parce que c'est vraiment super. Alors, Marie, pourquoi étudier le cerveau dans notre labo Cela permet d'éclairer notre constitution et nos comportements. Ça permet également de mieux comprendre les pathologies qui affectent le cerveau comme les troubles neurodéveloppementaux. Et alors tu vas nous expliquer en bref qu qu'est-ce sont les troubles de neurodéveloppement Ce sont des euh, troubles cognitifs et, ada et euh, adaptatifs qui sont euh, caractérisés par un décalage ou un déficit du développement. Et, et comment on étudie les troubles de développement Quels que outils on a dans les laboratoires nous sommes spécialisés dans la compréhension des mécanismes euh, impliqués dans les troubles neurodéveloppementaux tels que l'autisme et nous pensons que c'est un problème, un dysfonctionnement au niveau des synapses qui sont les connexions entre les neurones, qui sont les cellules du cerveau, qui sont impliquées dans ces troubles. Et pour étudier de manière plus approfondie ces synapses, nous avons deux modèles animaux au laboratoire. Le premier modèle est la souris mais le deuxième modèle est celui de la drosophile qu'on appelle également mouches du vinaigre. Nous sommes ici dans la chambre des mouches où nous avons plus de 2000 lignées de mouches autistiques, de mouches différentes. Et pour des de différents 000... euh, troubles de neurodéveloppement ou ouais. pour la neurodégénération. Voilà. En total, on a 2000 de lignées. Oui. lignées différentes. Oui. Bonjour, je suis Pauline. Je travaille au département des neurosciences fondamentales dans le groupe de Julien Fial. Le but de notre groupe est de, de comprendre les mécanismes de mort neuronale impliqués dans les lésions cérébrales suite à une asphyxie euh, du nouveau-né au moment de sa naissance. Pour cela, bonjour, je suis Julien. Pour cela, donc, nous, euh, nous étudions euh, les mécanismes de la mort neuronale qui vont donc entraîner ces lésions cérébrales. Et on utilise donc différents modèles. On utilise des cultures de neurones, on utilise des modèles animaux qui reproduisent la situation pathologique humaine et on travaille également sur les échantillons humains afin donc de découvrir euh, ces mécanismes qui pourraient entraîner la mort neuronale afin de proposer plus tard en clinique de nouvelles solutions thérapeutiques. Il est une partie du système nerveux central. Il est placé ici à l'arrière du crâne et um, il ressemble un peu à un petit cerveau euh, en forme de brocoli. Euh, le cerveau il est connu pour son rôle euh, dans le contrôle des fonctions moteurs, comme par exemple l'exécution des mouvements de train, de l'équilibre et euh, aussi l'appendice moteur, comme par exemple avant de euh, faire un. Euh, Vélo ou à jouer bien. Euh, Au laboratoire, on utilise euh, différents types de techniques qui nous permettent de comprendre comment les cervelet et les développer avant et après la naissance. Bonjour, euh, je m'appelle Najma, je fais partie du laboratoire d'Anita Lutti qui travaille sur le sommeil. Euh, Est-ce que vous savez que quand on dort, notre cerveau il reste encore actif et en fait euh, dans notre cerveau on a euh, plein de neurones qui sont connectés entre elles et euh, elles peuvent être euh, fatiguées. Donc par exemple si vous allez boucher euh, et qu'avant de dormir vous regardez un écran ou la télé, vous avez une lumière bleue qui en fait est comme euh, la lumière du soleil et ça va en fait euh, faire croire à votre cerveau que vous êtes en encore réveillé. Donc vos neurones elles peuvent être fatiguées. Et on se demande euh, comment ça se fait quand on, qu on dort pas bien le lendemain. Par exemple, on est plus fatigué à l'école, on arrive moins bien à, à apprendre, à être concentré en cours. Et donc, dans notre labo, en fait, on, euh, on a les moyens de voir euh, si ces neurones sont fatigués euh, grâce à, au modèle euh, des souris. Et euh, en fait, grâce à ces études qu'on a faites sur les souris, euh, ça nous permet... Euh, en fait aussi d'étudier les maladies liées au sommeil, parce qu'il faut savoir qu'il y a euh, des millions de personnes qui ont des maladies du sommeil et que les traitements pour ces maladies sont euh, encore assez limités. Et moi euh, bon, en fait ce qui m'intéresse aussi et ce qui me fascine, c'est que euh, quand on dort, on est déconnecté de notre environnement, euh, on n'entend plus les sons, on ne voit plus les lumières mais on est encore connecté avec euh, notre, euh, nos organes donc par exemple notre cœur, nos poumons, notre estomac et je pense que ça vous est déjà, vous est déjà arrivé euh, si euh, vous êtes super stressé pour un examen le lendemain, vous avez votre cœur qui va très vite ou alors vous avez mangé euh, une raclette ou une fondue, vous avez votre estomac qui est euh, vraiment euh, très rempli et du coup vous dormez moins bien et euh, nous ce qui nous intéresse aussi donc c'est de de comprendre comment euh, nos organes envoient des signaux à notre cerveau et du coup perturbent notre sommeil et, et celui des, des mammifères en général. Bonjour à tous, je m'appelle Toko, je travaille dans un laboratoire hein, qui est situé dans le département de neurosciences fondamentales pour, pour comprendre euh, comment les cellules cerveaux, euh, nerveux euh, qui peuvent qui peut participer pour euh, exécuter des différentes de tâches complexes. Et puis on parle euh, souvent euh, évidemment des neurones mais en fait il y a d'autres types de cellules qui s'appellent astrocytes et euh, justement on, on travaille sur des astrocytes. Salut, je m'appelle Eva, et je suis doctorante dans le laboratoire de Paula Betsy où on étudie le développement des astrocytes et du cerveau. Les astrocytes sont les cellules étoilées du cerveau et elles sont très importantes pour le correct fonctionnement du cerveau et de la communication entre les neurones. Et, euh, elles sont très importantes aussi dans les maladies psychiatriques et personne ne les a jamais étudiées et c'est pour ça qu'on est intéressé à étudier ces cellules étoilées l'implication de ces cellules dans des maladies neurodéthrope Bonjour, je m'appelle Angeliki Kolaxi et je suis membre de Vasiliki Nicoletopoulou Laboratoire. Connaissez-vous l'autophagie? Ce mot dévient de, de grec ancien et signifie se manger soi-même. Autophagie est comme un camion poubelle qui vient ramasser les déchets qui se trouvent dans la cellule, par exemple des agrégats de vieilles protéines ou encore des virus ou des bactéries. Dans notre laboratoire, nous étudions le mécanisme autophagique dans le système nerveux central en utilisant des modèles génétiques des souris ainsi que de biologie cellulaire, de techniques biochimiques et d'électrophysiologie. L'autophagie est un super système de recyclage dans notre corps qui nous aide à rester jeunes.